C'est une expression qui va donner du repos à tes Des habitants de la Paillade ont fait visiter le quartier à la compagnie de théâtre La Hurlante et sont allés à la rencontre des habitants de la Paillade afin de finaliser un projet de théâtre en compagnie aussi de l'association Les Iconophages. Je sais pas, elle est où, la poubelle, en fait C'est Ça a été refait, hein Les gens ici, ils ont ouais, pas -là. Un... Par, par, là, parce que <rire> de par Donc... contre, de l'autre côté, il ouais, y a une autre face, de ce même bâtiment. bâtiment. C'est pas la ah, même chose. Un peu un un peu ah ouais, là, bâtiment, ils n'ont pas, pas été refaits. Le, pas pas été le bâtiment n'a pas été refait. Et les habitants qui vivent là, ils sont contents de ce qui a été refait Ou c'est juste la façade et pas l'intérieur Non, ils ont refait des choses à l'intérieur. Non, en général, ils sont contents. Là, ça reste quand même du logement public, donc au bout d'un oui. moment, ils sont obligés de réagir, Alors... et, là, vrai... et, et les copropriétés sont un vrai, vrai problème. Ici, il y a des copropriétés dans les états. Bah, on va aller voir... Ouais. Euh... Nous, on a travaillé sur celle qui, qui est ici, qui s'appelle Fondel où c'est 120 appartements, à des, euh, qui est tenu par un seul propriétaire, qui fait payer 400 plus cher qu'en centre-ville. Les studios, les F1. Et ne viennent que les personnes euh, qui, sont, euh, qui sont les plus précarisées, qui viennent d'arriver sur Montpellier et qui n'ont pas le choix, parce qu'en plus ils ne demandent pas beaucoup de caution, Et en plus ils peuvent fournir des logements rapidement, parce que de toute façon ça coûte tellement cher que, euh, que les gens n'y restent pas. Quoi. Ils ont après les moyens, ils sont moyens. Juste en fait Ils peuvent s'installer rapidement dans ces appartements-là. Ouais. C'est super. C'est Voilà, on a un pied. Bon, c'est pas un pied. Non, un grand, grand, grand, grand petit, petit, petit, petit. Euh, Chaque week-end, les gens qui, qui habitent en Espagne, qui traversent la France, ni la douane, ni le contrôle, c'est-à-dire ni, ni l'hygiène. Il y en a qui ramènent des produits comme les œufs dans le fourgon. Mm. Avec la chaleur, avec... il n'y a pas, de... ici à la paillette, c'est la liberté totale. Non, quoi, on a plus de sièges, non mais ça me déprime, Bref. et construire à une vitesse hallucinante, il n'y a... a plus de place pour se garer, il n'y a... a pas de trottoir, il n'y a, de... a rien du tout, il n'y a que des bâtiments, il n'y a pas d'école, du coup ça pose des problèmes là-bas parce que les écoles elles sont surchargées, on est en rêve plus et ça... Non comme si on n'y était pas, c'est l'horreur, les bâtiments ils sont mal construits donc il euh, y a déjà des fissures, des fuites, il y a déjà plein de problèmes, de moisissures, tout ça. T'es exactement Ouais j'ai de la chance parce que pour l'instant j'ai pas de soucis dans mon avance. Non, il il y en a, c'est la catastrophe. Les enfants parce que je les ai visités les avant de refuser. les du tout, pas pour Le dernier, celui qui est ici, DACM, quand je suis rentrée, j'avais eu l'impression d'être pressée. Et euh, éclaté en sanglots. Et... Il y a trop de gens de la même catégorie que moi. Catégorie, ça veut dire maghrébine, avec les mêmes origines. Euh, donc la mixité n'y est pas. Si on veut avancer, il faut qu'il y ait déjà un peu de tout, euh, de tout bord. Je veux, je, je, veux, je veux le meilleur pour eux. Je veux le meilleur pour eux. Voilà, donc Tu veux quoi toi Rien. Tu veux Rien. rester là où on est À la maison où on est Non, non.